À CRFH, 88.1 et 106.7. Bon, on va continuer, Dolores. Tu fais partie d'une organisation qui est une des plus vieilles organisations de, au Manitoba. C'est l'Union nationale. Pourrais-tu nous expliquer c'est ce, quoi l'organisation? Euh, L'Union nationale, Saint-Joseph du Manitoba. Euh, a été comment... Avant que Louis Riel meure, il y avait une organisation, mais pas, ça ne s'appelait pas l'Union nationale métisse euh, Saint-Joseph du Manitoba. Euh, mais euh, après que Louis Riel est décédé, l'organisation a continué, puis ils ont pris le nom de Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba. Puis ils ont mis Saint-Joseph parce que Saint-Joseph, c'était le patron de Louis Riel. Et puis ça, c'est une organisation franc un métisse francophone qui dure depuis après la mort de Riel. C'est la, la plus vieille au Manitoba, puis euh, au Canada, probablement, je pense. Et puis, euh, c'est tous des métisses francophones, c'est tout du travail bénévole. Et puis, euh, on ne peut même pas recevoir euh, des subventions du gouvernement. Puis là, je dis ça, là, puis je vais me corriger parce que je pense que l'année la dernière, la, dernière, ils ont reçu une subvention pour la première fois. Mais les gens qui travaillaient à l'Union, c'était tout bénévole. Puis moi, j'ai déjà été sur le comité et puis euh, on ne payait même pas mes dépenses de taux. Puis je reste à une heure de Winnipeg. Alors, c'est juste pour montrer que comment les métisses francophones du Manitoba avaient à cœur euh, d'être métisses, puis avaient à cœur d'être francophones. Et puis, euh, je pense que si on n'avait pas eu les métisses francophones, je ne suis pas sûr qu'il y aurait encore du français au Manitoba parce qu'il y, y avait beaucoup de métisses, il y avait beaucoup qui ne s'identifiaient pas à cause que après qu'ils ont tué Riel, tu comprends, c'était mal vu d'être métisses, pas... Il y a certains médecins qui avaient même peur à cause de la façon qu'on était traité. Euh, alors, l'organisation demeure encore et puis euh, on n'est même pas reconnu par euh, la Manitoba Métis Federation, qui se dit bilingue, mais il faut le dire, en tout cas, c'est ça, euh, puis mon grand-père, est à, à saint pierre joli mon grand-père restait à saint pierre joli puis il a été président d'un groupe de l'Union nationale métisse à Saint-Pierre, puis il a été président assez longtemps. Pis quand il a pris sa retraite de la présidence, ils lui ont donné euh, l'Union nationale métisse, ils lui ont donné une bague. Et puis la bague, elle, elle existe encore, parce que ma mère a la vérité, puis ma mère, elle l'a donné à un de mes frères. Alors, c'est juste pour dire comment ça fait longtemps que l'Union est là. Puis, et puis tout le bénévolat qui a été fait pour garder cet organisme en vie. Je, je, je lève mon chapeau à tous ces gens qui ont travaillé. L'Union nationale a après 150 ans, là, à peu près, là, on va dire. Ben. Euh, ouais, on approche, pense, moi, on approche. Moi, je ne sais plus. Je compte plus. <rire> non, la, province a, la province a 150 ans cette année. Euh, L'Union n'a pas tout à fait 150, mais j'oublie la date. C'est ça. Puis est-ce que ça c'est quoi ça représente l'Union nationale, Saint-Joseph, pour toi? Oh, qu'est-ce que ça représente? Pour moi, ça représente la force des métisses, puis la résistance, puis la, la fierté. Et puis, euh, ça représente euh, le, don, le don du partage. Si on travaille pas toujours pour l'argent, on travaille euh, pour notre nation, pour, parce qu'on est fier d'être métis. Euh, alors, c'est ça l'union, c'est ça que ça représente. Le partage, la fierté, le, pas toujours travailler pour l'argent. Il, euh, il ils sont La plupart, comme tu as dit, c'est des Français, des francophones, ou des de, de, de personnes qui avaient une, une alliance au Québec français, à travers des Français qui ont venu s'établir au Manitoba. Ça fait que c'est pour ça que l'Union euh, oui. se représente les, les francophones? Euh, oui, oui. Puis euh, moi, euh, je crois qu'il y a des francophones partout au Canada, puis partout en Amérique du Nord. Les voyageurs, c'était des nomades, ils se promenaient partout. Euh, puis les métisses aussi. Alors, oui. Non, je ne crois pas que la nation métisse c'est juste au Manitoba, puis en Saskatchewan, puis en Alberta un petit peu, puis en Ontario un petit peu. Non, moi, je ne crois pas ça. Je crois qu'il y a des métisses partout au Canada, puis il y a des métisses francophones, puis il y a des métisses anglophones. Puis, puis, ouais, puis moi, je... Ouais, c'est comme si les voyageurs, ils, ils, seraient, ils seraient arrivés au Canada à l'Est, puis il aurait sauté par-dessus le, les maritimes, le Québec, l'Ontario, jusqu'au Manitoba. Puis là, il aurait commencé à faire des petits seulement au Manitoba. Bien là, c'est pas pensable de, de croire ça, tu sais. Non, métis il y a des métisses partout. Moi, je reconnais les métisses partout. Puis je réalise qu'il y en a qui s'identifient comme métisses, puis ils sont pas vraiment métis. Mais c'est pas parce qu'il y en a... Euh, une centaine, disons, qui sont mal identifiés, qu'on doit toutes condamner les autres de, de l'Est du pays. Là. Donc, bon. ben oui. Ça, c'est mon point de vue. Je vais <rire> toujours me faire mes métisses de l'Est. Les ancêtres, ils venaient de là. On veut dire. Pardon? J'ai mis les ancêtres ça... qui venaient du Québec, alors je ne sais oui, pas pourquoi je les renierais. Oui, oui, exactement, exactement. Puis là, c'est une reconnaissance, toi, tu dis qu'il y a une, re, une reconnaissance avec les métiers d'un bord à l'autre du pays. Oui, oui. Ouais. Mm -hmm. euh, ben, tu sais, les David Bouchard en Colombie-Britannique, il est métisse, oui, ça ne veut pas dire que... C'est juste que le, le métier d'un ils ont, ils ont déterminé un territoire pour la nation. Mais comment est comment qu'ils ont fait pour déterminer ça, pour puis dire que c'est la, la vie c est vraie, que c'est ça notre territoire Non, je ne sais pas comment ils ont fait pour déterminer ça, puis laisser des gens dehors, puis, oh. bon. yeah. uh. Fran... On s'est parlé du français déjà, puis, euh, euh, comme euh, euh, dans les autres groupes, il y a des français, mais ils ont perdu leur langue. Euh, C'est parce qu'il n'y avait pas de choix qui, par... qui, qui ont perdu leur langue ou qu'il n'y avait pas d'école des, euh, des dans leur région qui a perdu leur langue? Mais au Manitoba, le méde-chef, méde il, su... il était surtout... Euh, parler à Saint-Laurent, au Manitoba. Et puis, les gens, les, les leaders anglophones, ben anglophone, les leaders de la Manitoba Métis Federation, c'est des non-francophones. Ils ne parlent pas français, t'sais. Alors, je pense que dans tout le village de Saint-Laurent, les gens étaient il y en a beaucoup qui ont abandonné le français parce qu'ils n'étaient pas fiers du métif, Ils n'étaient pas fiers qu'ils parlaient le métif. Puis moi, je trouve que c'est une, une belle langue, un bel accent. J'avais une tante qui, était, qui parlait le métif, puis j'aimais donc ça l'entendre le parler parce que c'est beau. Et puis, euh, mes histoires, je les ai fait traduire en métif. Et puis, on va faire un disque compact avec les histoires racontées en méchif. Et puis, on va probablement le, le mettre à l'Internet parce que moi, je ne veux pas dépenser un paquet de plastique pour faire des CD, alors on va le mettre à l'Internet. les gens qui veulent écouter les histoires en méchif, ils pourront l'écouter pour Réapprendre le métier, puis pour, juste pour écouter la langue, parce que je trouve que la langue ça a une belle musicalité. vas tu nous, euh, nous parler là, un peu de métier? Là, je regarde ma rivière, puis il y a un castor qui se promène sur rivière, là, puis il s'en va là. <rire> il, il, il, il me donne une distraction. Aujourd'hui, on a eu un beau cheval dans la cour, il est venu trois, quatre fois. Ah oui? Ah oui, la nature pour moi, c'est super. Oui, c'est ça vous aussi, j'aime bien ça être dans, dans... le okay. <rire> bois. On, on est pas mal dans le bois, on n'est pas loin de la, de la ville, mais on est encore dans le bois de nous aussi. On est entouré des arbres, puis euh, euh, des oh. affaires comme ça, beaucoup d'érables, on va dire. Puis on, est, on est bien, c'est tranquille, puis on n'a pas de... Wow. on n'a pas de rivière, par exemple, chez nous. Nous, c'est sur... nous c'est surtout des chaînes, beaucoup, beaucoup de chaînes, dans la cour. Pourrais-tu nous dire un, un peu d'histoire en mischief? Rencontrer un petit peu d'histoire en mischief pour nous dire c'est quoi? Mais tu sais -tu quoi? Moi je ne suis pas capable de parler de métier. Moi je parle français puis je parle anglais. Le métier, c'est vraiment des euh, mots. Les mots sont dits différemment. Comme moi, je dirais euh, un métis, mais ma tante elle dirait un métier. Tu vois la différence? Un métier. Oui, oui. Moi, je suis un métier. Je suis un métier. C'est l'accent puis la, la, la façon que tu, tu prononces les mots. Oui. Ben on les comprend. On les comprend. C'est un peu comme le CHIAC en, en Nouvelle-Écosse. Tu sais. oui, oui. Le oui. chiak, je pense qu'il y a plus de mots Alors, c'est ça. Je reviens à mes livres. Là. Ils vont oui. être en français, pitchif, puis en anglais, dans le même livre. Comme ça, les gens, ils peuvent, surtout au Manitoba, on a beaucoup d'écoles d'immersion, ils peuvent utiliser mes livres, puis lire le français, l'anglais, écouter les histoires en mid euh, Alors, je pense que ça peut être un, un bel instrument pour aider les enseignants à, à développer les langues, puis à, à réapprendre le mid -chief. Et puis, euh, le Bureau d'éducation française. Euh, sont intéressés parce qu'ils ont dit qu'on n'a pas beaucoup de livres en métier. On a des livres anglais, des livres français, mais pas en métier. Alors, ça peut être intéressant. Yeah. Et puis, euh, mon premier livre, c'est... Pardon? Continue. Mon premier livre, c'est euh, sur... Euh, euh, les sept enseignements sacrés euh, des Premières Nations. Puis chaque enseignement sacré est représenté par un animal. Alors, j'utilise l'animal pour enseigner. Disons, l'ours, c'est le courage. Alors, j'utilise l'ours pour démontrer comment l'ours est courageux, puis comment nous, on peut être courageux aussi. Mes histoires, c'est toutes des histoires avec des enseignements. Puis, euh, je me dis, c'est des histoires intéressantes pour les enfants, mais j'espère que mon rêve, c'est que les parents vont lire mes histoires aux enfants. Puis, après ça, ils peuvent utiliser mes histoires pour encourager les enfants à être courageux, à être honnête, à, à dire la vérité. À tout. Alors, ils peuvent utiliser mes histoires pour enseigner aux enfants aussi comment être dans la vie. Alors, tes, li tes livres, euh, ils vont être disponibles comment? Euh, on veut les publier en vrai livre, là, parce que moi, je crois encore aux vrais livres, mais euh, ils vont être aussi euh, électroniques. Les gens pourront euh, les procurer euh, électroniquement. Le CD, ben, il va être euh, électronique aussi. C'est ça, je ne veux pas faire plein de ces là Moi, je suis très pro-environnement. Nous autres, on a des panneaux solaires, on, on chauffe la maison avec la géothermie. Euh, tu sais, je fais tout ce que je peux pour promouvoir le bien-être de la Terre puis le bien-être de l'environnement. La seule chose que j'ai, c'est une autre avec le sens. J'ai pas assez d'argent pour m'acheter une auto-électrique. <rire> <C 'est> ça. <rire> ça coûte trop cher. On, on, on reste à une heure de Winnipeg, alors j'ai assez quand même pour faire mes présentations et tout. Puis je fais, je fais des présentations au Musée Saint-Boniface, quand, quand les écoles demandent. Des écoles, puis d'autres groupes aussi, j'ai eu des groupes religieux, puis des groupes euh, comme ça, là. et puis euh, à l'Université Saint-Boniface aussi. Je fais des présentations, puis je fais des exercices de réconciliation. Parce qu'à l'Université Saint-Boniface, ils il enseignent un cours sur euh, les Premières Nations. Puis dans, oui. à travers ce cours-là, ils font oui. toujours une activité de réconciliation. C'est ça? Ah. Oui. Euh, Et puis, j'ai oh oui. aussi allé, allé à Regina faire un exercice de réconciliation avec les polices montées. Parce qu'il y avait un groupe de francophones, puis ils ne trouvaient pas de francophones, Alors, ils m'ont demandé, puis je suis allée faire une présentation à un groupe de la GRC francophone. C'est intéressant. Je trouve ça important que ces gens-là soient au courant de l'histoire des Premières Nations. Quand ils vont dans les communautés, mais ils sont plus sensibles aux Premières Nations. Oui, avec toutes euh, les problèmes qui se passent comme c'est là, avec euh, la police puis la discrimination, c'est ça est important. <rire> Il devra faire plus, je pense. <rire> Mais ça, au moins, c'est un groupe quotidien. Alors, euh, c'est ça. Au moins, c'est ça. Oui. Au oui. moins, c'est ça. Et puis, quand, oui. quand j'ai fait ce groupe-là, je leur ai dit, je vais me permettre de vous donner un conseil. Parce que quand tu es jeune à GRC, souvent, tu vas en communauté où il y a des Premières Nations. Tu si sais, Tu vas dans le Nord, tu vas... Alors, je leur ai dit... La meilleure façon pour vous autres de vous faire accepter, c'est de trouver un aîné des Premières Nations. Un homme ou une femme, ça fait rien. Il y en a dans toutes les communautés. Trouvez-en un, puis allez le voir ou la voir, puis dites lui « Est-ce que tu peux m'aider à comprendre les gens des Premières Nations? » Puis je serais bien surpris s'il si vous disait non, puis s'il si décide de vous aider, ça va vous aider à comprendre, puis ça va vous aider à mettre le pied dans la communauté puis à être accepté. Puis il y en a plusieurs qui m'ont dit, euh, « Moi, je vais suivre ton conseil. » Alors, on en fait un petit peu à la fois, un petit peu chaque jour. J'espère qu'un jour, ça va, ça, va être, ça va changer pour le mieux. Oui. La question que je voulais demander, est-ce que tes, euh, tes ancêtres étaient des, des personnes de script? Non. non. Ben non. Je dis non, puis je ne le sais même pas. Je ne le sais oh. pas. OK. Puis, je ne connais même pas. Je ne sais même pas c'est quoi au juste le script. Je ne sais pas. Je sais que j'ai un ami qui, a, qui en a un, mais je ne comprends pas trop le principe. Je ne peux pas dire que ça ne me, me dérange pas. Je sais que je suis métisse, puis c'est tout ce qui compte. <rire> non, mais c'est comme les gens, les Blancs, là, qui essaient de dire « Ah, ben lui, il n'est pas métisse, lui, il n'est pas métisse. » C'est pas de leur affaire, ce n'est pas à eux de décider qui est métisse et qui n'est pas métisse. C'est à nous, c'est à nous autres. Oui, ça, c'est vrai. ça. Et, euh, puis, euh... <rire> oui. <rires> Puis, euh, je t'ai voulu demander aussi, le, le tipi, c'est-tu une affaire euh, euh, qui est spirituelle pour toi, le tipi? Ou, ou c'est une, euh, une affaire que tu as besoin comme euh, un édifice, ou c'est une, une chose qui est importante euh, dans, ah. euh, dans ta cérémonie spirituelle? Euh, ça fait partie... Mais un tipi c'est spécial parce qu'il y a un protocole de tipi. Hein. Quand tu rentres dans un tipi, tu, tu marches vers la gauche, tu fais tout le tour, puis tu vas t'asseoir près de la porte, puis tout le monde rentre un par un. Enfin, alors, il y a un protocole à suivre. Tu ne peux pas rentrer dans un tépi puis courir à travers de l'autre côté, là, tu sais. oui, Et oui. puis, s'il fait beau, tu enlèves tes souliers. Tu sais, c'est respectueux. Pour moi, pour les Premières Nations, c'était leur maison. Alors, ils prenaient soin de leur maison, comme nous, on prend soin de notre maison. Mais pour moi, c'est comme devenu euh, un centre euh, presque religieux, un centre spirituel plutôt, que je dirais. Pour moi, c'est devenu ça parce que ce que je, ce que je fais dans le tipi, c'est c'est des enseignements spirituels. C'est des cérémonies euh, spirituelles à la nature. Ouais, c'est spécial. Ce n'est pas, pas juste une bâtisse. Oui, oui, oui. C'est quelque chose qui est important pour toi, pour donner ton message. Puis en dernier mot, c'est quoi qu'on pourra dire au, au en dernier mot, c'est quoi qu'on pourra dire au, au métier de de l'Ouest et de l'Est pour que ils se, euh, se rassemblent. quelque que chose pour leur dire hum. euh, Non, je ne sais pas comment régler ça ce problème-là. Mais moi, quand je vois, quand je vois les critiques euh, négatives ou agressives euh, à Internet. Je vais toujours essayer de mettre un commentaire euh, positif. Je peux être dans, en désaccord avec quelqu'un, mais je ne suis pas obligé de le traiter de, de menteur, puis de fou, puis de je ne sais pas quoi d'autre. Il y a des choses qui sont encore bien pires que ça, oui, qu On oui. peut lire sur Facebook. Alors moi, je dis, à chaque fois qu'on voit un commentaire agressif, on devrait écrire un commentaire positif. Ou écrire, oui, c'est ça. Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec tout le monde, mais de là, à les, à les, les traiter de, de toutes sortes de noms, je ne crois pas là-dedans. Ouais. Alors, je pense que de plus en plus, les gens devraient exprimer leur point de vue, même dire « je ne suis pas d'accord avec toi » sans être agressif. C'est ouais. mon, mon conseil de la vieille femme <rire> C'est ton conseil de dé, de C'est <rire> ouais, Ton que... conseil de initieux. <rire> pardon? Pardon? <rire> j'ai pas compris. Non, j'ai dit pardon, tu as dit quelque chose mais j'ai pas compris ce que tu disais. c'est conseil... ton conseil <rire> un bon de quoi? <rire> C'est ton conseil oh, d'ailleurs. C'est mon conseil d'année métisse. Ben oui, oui, oui. Mais avant ça, j'avais dit c'était mon conseil de <rire> <rire> ça. Ben, je voudrais te remercier euh, euh, du profondeur de mon cœur pour avoir par participé à notre émission. Puis, euh, euh, pour ton livre, j'aimerais ça que tu m'envoies tes, tes contacts. Ça fait qu'on va placer ça sur notre site web puis, euh, pour avoir ton livre puis euh, ton contact, des affaires comme ça. Aussitôt qu'il qu va être imprimé, là, parce qu'on attend après la femme qui fait les dessins, aussitôt qu'il va être imprimé, je vais l'annoncer sur Facebook. OK. okay? On va être bon pour poster ça un peu partout pour, pour avoir un peu de, de, de bon de bonnes vibrations pour ton livre. OK. okay C'est beau. Ok, Merci ben, je, te beaucoup, je te remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup d'avoir participé et euh, bon, bonne journée. Puis, c'est 88.1 et 106.7, on te remercie pour avoir participé à notre émission. Merci beaucoup, le bonjour.